Les plus beaux endroits visités en Afrique du Sud Parc national Kruger, Ado Elephant National Park Parc national de Pilensberg Parc national Mapukungwe réserve sabissant parc de peu -c le -c réserve samouraï. Une superficie environ 20 000 km², le parc national Kogel une des plus grande réserve animalière d'Afrique et la plus importante du pays. Et ce qui fait notamment la popularité du parc Kogel. C'est la présence des fameux Big Five. Au total, ce sont près de 150 espèces de mammifères, dont des girafes et des guépards, et 500 espèces d'oiseaux qui vivent en liberté de ce célèbre parc. Cougar est l'endroit idéal pour faire sa famille en Afrique du Sud. Mais notez qu'il est aussi très fréquent. Il se situe au nord-est du pays. Après 5 heures de route, Johnsburg. Un safari au parc national des éléphants d'Aldo c'est On de croiser des troupeaux d'éléphants d'Afrique dans leur habitat naturel. Aujourd'hui, cette réserve accueille plus de 500 éléphants, ainsi que des rhinocéros noirs, des lions, des hyènes, des buffles du Cap, des antilopes, une grande variété de oiseaux. Situé au sud du pays, dans la vallée du Sand River, Aldo Elephant Park est le troisième plus grand parc d'Afrique du Sud après Cougar et Kakakai mieux que le Big Five Le parc national d'Abduki bordé par l'océan abrite le Big Seven qui inclut en plus la baleine France australe et le plus grand requin blanc une autre tour des meilleurs safaris à faire en Afrique du Sud, dans la région de Bonzola, au cœur du cratère volcanique péninsula. C'est par une superficie de 550 m2, une situation géographique, Exceptionnel, entre l'eau douée, l'ouest, de basse altitude, à la végétation humaine et les herbes sec du Ce sont des animaux sauvages de deux écosystèmes différents au Iceberg. Ainsi, vous pouvez y observer, entre autres, des Big Five, des girafes, des herbes, des crocodiles, des rhinocéros blancs, des serpents ou des buffes. Le Parc National Mappoon Good way dans la province de Limopo et un site inscrit au patrimoine mondial de Munichko. Chargé d'histoire, ce parc protège les vestiges de Mapo Pungwe, capitale du premier royaume sud-africain. Mapo se distingue également par ses passages naturels composés de baobabs géants, des forêts fluviales et de formations de grès. Et la faune est tout aussi abondante. Vous pouvez notamment apercevoir dans ce véritable paradis de des centaines d'espèces d'oiseaux différentes, des rhinocéros blancs et noirs, des éléphants et des sucres sur les crates. Tabisand est l'une des meilleures réserves naturelles parmi les à faire en Afrique du Sud. Elle se trouve à proximité limite de l'iconique parc Kruger, avec lequel elle ne partage aucune barrière. Les animaux sont donc libres de passer d'un parc à l'autre. De ce fait, il n'est pas rare de repérer de cette réserve privée les Big Five, les antilopes, des hyènes et surtout des majestueux diopards. Le parc transfrontalier de Kugagaladi est partagé entre la région de Kulahari en Afrique du Sud et de Botswana. Il regroupe en réalité deux anciens parcs nationaux qui sont le, le Kahari Gumbosk National Park Afrique du Sud et le Gumbosk National Park Botswana. Dans cet écosystème désertique, les lions et les parcs côtoient les genoux, les zèbres, les sucrates et un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Mais l'animal non du parc, c'est l'orix. vous rêvez une expérience unique au cœur de la brousse africaine. Faites un safari au parc de coca et la -lade. La réserve privée du Sumaraï, qui signifie mon ami, en langue Sumaraï, n'abrite pas moins de 5 écosystèmes différents. On vous immerge dans l'étendue sauvage du les En estamcap, vous rencontrez probablement des Big five, des rhinocéros, des guépards ou encore des ailes. Par ailleurs, le parc a mis une place un programme sur la conservation et la protection des espèces en voie de disparition. Sumaraï a été élu le meilleur.